puis euh, 35 ans plus tard, plus plus tard, euh, plus tard, avec euh, l'élection de Ricardo Domingo, elle est complètement oubliée parce que Ricardo Domingo était célébré comme première personne noire au, au Parlement. Et euh, donc je me suis posé la question si, en effet, dans les années 70, personne aussi s'intéressait pour le fait qu'elle n'était pas blanche. Et puis, ben, j'ai commencé à découvrir euh, toute une série d'articles qui est apparue sur elle. Donc elle était une des personnes les plus représentées euh, avec plus de portraits dans les médias et dans les revues du temps. Et puis c'est les années septembre, donc il y a l'initiative Schwarzenberg qui euh, se concentrait surtout sur la migration du sud de l'Europe, mais qui avait aussi dans ses textes et dans la réception de, de ses, des partis de droite toute une idéologie raciste qui touchait aussi aux personnes des, des lieux euh, qui, qui étaient colonisés, donc des lieux en dehors euh, de l'Europe, qui pour euh, Schwarzenbach par exemple, c'était per, des personnes pour lesquelles la question de l'intégration ou bien de l'assimilation, comme on disait dans le temps, ne se posait même pas donc ces personnes ne devaient pas entrer, et donc euh, les Africains, les Chinois, c'était des catégories qu'il utilisait dans ces textes. Donc là, euh, Thilofré étant née au Cameroun était une de ces personnes, donc c'était pertinent qu'elle était une femme noire au cœur de la politique. Et cette, dimen cette dimension autour de Thilo Frey, ben elle n'est pas du tout reçue. Et même après, et puis c'est ça qui m'intéresse à Tilofray, et c'est ça qui la rend, je dirais, une personne, un personnage exceptionnel mm -hmm. dans l'histoire de la CIS, mais ça c'est même après le renommage de la place, le fait qu'on ait maintenu ce renommage comme une question locale, mais elle était élue au Parlement fédéral que pratiquement aucune revue féministe l'ait repris, par exemple, mais aussi pratiquement aucune...